Dans un premier temps, c'est d'interpeller, d'interpeller les gens, sortir de, cette, de ces, ces gémissements permanents par rapport à la, aux politiques, par rapport à la société, par rapport aux multinationales, par rapport à tout ça. Sortir déjà de ce gémissement, faire que, et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire euh, des gens euh, qui ont les mêmes aspirations, qui se retrouvent, qui se rencontrent de plus en plus. Et la première phase, c'est déjà... En fait, d'éveiller de, de, de, les gens et de, et de, de voir s'ils peuvent adhérer, en quelque sorte, à ce principe. La deuxième phase, ben, c'est nous nous reconnaissons dans les mêmes valeurs. Qu'est-ce que, qu que nous pouvons faire ensemble Et c'est cette phase-là qui est en train de s'engager. C'est quelque chose qui va se, émerger, en quelque sorte, de cette énergie des gens qui, vont, qui, qui se rassemblent et qui se reconnaissent. Dans leur affinité, dans leur... voilà. Sur le, le principe du colibri qui est cette magnifique légende qui, amérindienne qui dit qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt, tous les animaux atterrés, euh, complètement découragés, mais le petit colibri, le petit oiseau, là, il n'arrête pas d'aller chercher quelques gouttes d'eau dans son bec, il les jette sur le feu, il recommence, il recommence. Il s'active et puis un, le tatou, je crois qu'il l'observe depuis un beau moment, et qui lui dit euh, colibri, « Tu ne penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri le regarde droit dans les yeux en lui disant « Je le sais, mais je fais ma part. Voilà. » Et cette notion de faire sa part m'a paru vraiment l'évidence pour aujourd'hui. Parce que sinon, on se cantonne à se plaindre de ceci, des multinationales, des machins, de la politique. On n'arrête pas de se plaindre. En fait, le monde a besoin de, de chacun de nous pour, pour changer. Et il a besoin évidemment d'un esprit nouveau. Et on ne peut pas continuer sur cet esprit de croissance économique, de pillage de la planète, de ces infantilisme c'est terriblement infantile, hein, de, le, notre système d'existence. Et puis, voilà, revenir à, à prendre soin de la vie, prendre soin de cette planète qui est merveilleuse, qui nous offre absolument tout. Il y a vraiment possibilité pour l'humanité d'être en grande joie sur cette planète. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est tout détruire, tout, euh, c'est... Affligeant, enfin c'est plus qu'affligeant, il n'y a même pas de terme pour, pour, pour exprimer cette énorme défaillance. Voilà, donc on essaye de faire que, que la vie soit respectée le plus possible et chacun fait sa part de colibri maintenant, on n'est pas dû, on ne va pas changer à nous tout seul le, le monde, mais en tout cas il y a nécessité quand même de, de, de se créer à soi-même sa propre cohérence. Quoi dans le regard, de, dans le « on existe, on est là », tâchons d'être cohérents. Et, et la puissance de l'amour est la seule, encore une fois, capable vraiment de changer les choses.